Euh, oui, cinquième jour euh, du test spatial numéro 720, navette numéro 7. Euh, on a eu quelques petits problèmes. Euh, déjà, euh, le contact n'est pas revenu. Euh, on, a, on a toujours euh, silence radio. Et les vaisseaux alentours sont toujours euh, éteints. Euh, on sait pas du tout ce qui se passe. Et euh, sans aucune raison, euh, le recycleur d'oxygène euh, a subitement arrêté, arrêté de fonctionner. Euh, pourtant, il nous reste encore une journée et demie de, de réserve d'électricité. Euh, donc là, il y, y a Pierre qui est en train d'essayer de le réparer. Mais bon, euh, faut espérer qu'on y arrive. quoi. Hein. Ça avance Pierre je sais, oh, j'essaye, j'essaye. Putain, j'arrive pas à trouver ce qui va pas. Ah, attends. Ah, c'est bon, j'ai... Je... Qu'est-ce que c'est que, que ça encore Qu'est-ce que ça fout là, bordel Quoi Qu'est-ce qu'il y a Oh, il y a un truc, là. On dirait les espèces de machin tout verts, c'est qui colle quand t'as un truc qui est resté trop longtemps dehors. je sais pas ce que ça fait là, hein. On appelle ça de la moisissure. Euh... Quoi de la moisissure mais attends, le vaisseau il est neuf, et comment c'est possible Ah j'en ai aucune idée, mais en tout cas maintenant que je l'ai retiré, ça devrait marcher. Attends, je fais un test. Ah bah voilà, ça va Bon, c'est bien. Maintenant, s'il te plaît, tu peux quand même remettre le cache, parce que ça va un peu gêner l'enregistrement. Oh, ok. Voilà, c'est bon. Merci Bon, ça fait déjà un problème de régler, mais maintenant, il va falloir se concentrer sur le problème de l'électricité. Euh, bon, cinquième jour, terminé. Euh, sixième jour. Euh, donc, euh, on va finir par être confronté à un gros problème, justement, c'est celui de manque d'électricité, ainsi que celui de manque de vivres. Oui parce que là, mine de rien, demain, euh, on va finir les dernières rations, étant donné que c'était des rations en plus, ce n'est même pas des repas normaux que l'on prend, donc euh, on va pas pouvoir tenir très longtemps. Euh, donc on a envisagé quelque chose, c'est euh, Pierre qui euh, s'est proposé pour aller euh, dans la navette principale, voir ce qui cloche et tenter de... Euh, de réactiver euh, la transmission et, et puis, tant qu'à faire, de réapporter des vivres. Parce que sinon, euh, après-demain, on va, on va commencer à manquer d'oxygène et dans une semaine, on sera <rire> mort de faim, d'asphyxie et de soif. Bon, faut optimiser dans la vie. La positive attitude Quoi, qu'est-ce qu'il y a Toi t'as un commentaire intelligent à faire Tu veux passer devant le micro Bah tiens, vas-y, je te cède ma place. Ah oh bah, ben, si ça te dérange pas, écoute, hein, moi je veux bien. Tiens, voilà, assieds-toi là. Voilà Maintenant, démerde-toi. Moi je m'en vais, hein. Ouais, donc, euh, bon, bah, pour commencer, moi c'est Georges, hein. Donc pour résumer l'expérience en fait ça va consister, euh, Pierre il va partir dans une petite capsule, il va aller à la navette principale euh, et euh, donc euh, il, va, il va chercher euh, la cause de la panne et voir si on peut refaire euh, le signal et euh, réapprovisionner les vivres si jamais le problème est à peu près de se résoudre. Et euh, donc euh, pour ce faire bah, il va utiliser la capsule puis on sera en contact permanent avec des talkie -walkie. Et euh, donc, bah, on fait ça demain. Donc, euh, sixième jour, terminé. Euh, allô, allô, un, euh, deux. Euh, oui, euh, donc, euh, septième jour, je vous parle par le biais du Tokyo walki que tient Charlie dans sa main. Euh, donc, euh, ils ont décidé que c'était moi qui faisais la présentation, vu que c'est moi le héros du jour, apparemment. Hein. Enfin, je sais pas comment ils ont décidé. Je suis dans la capsule qui est en direction de la navette. Arrimage dans 3, 2, 1. Ah, voilà, c'est bon, je suis à Ah, c'est bon, c'est arrivé, je peux rentrer. Et comment c'est à l'intérieur Ah, euh, j'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien Mais t'es dedans Ah, euh, je vois bien, mais bon, il y a un petit problème, c'est que c'est éteint. Bah, normalement, il y a un interrupteur à côté de chaque entrée. Tu devrais pouvoir trouver la lumière. L'interrupteur de la lumière. Parce que bon, euh, trouver la lumière, c'est un peu trop funeste à mon goût, s'il te plaît. Euh, ouais, attends deux secondes. Oh, euh, bah, apparemment, ils ont plus de courant. Bon, de toute manière, c'est pas grave, t'as une lampe torche, non Bon, dirige-toi vers le garde-manger. C'est sur la droite si je me souviens bien. Ok, ok, j'y vais. Ah oh ouais, on est pas, je vois le panneau, c'est marqué garde manger. Bon. Oh. C'est pas normal, ça.. C'est pas logique qu'ils aient plus d'électricité. Leur système est censé être au moins trois fois plus. trois fois plus grand que le nôtre, étant donné que c'est eux qui approvisionnent tout. Ils devraient avoir encore l'électricité pour un mois. Putain, comment ça se fait ça y est, j'y suis. Bah, oh, dis donc, y'a beaucoup de nourriture eh. on a de quoi tenir largement avec ça. On a au moins pour une semaine et... Mais encore, même pas en rationnant. <rire> Emporte tout ce que tu peux et retourne à la navette. Ok, ok. C'est lourd. Oh. J'ai vraiment du mal à pour transporter ça. Oh. Euh, Charlie, je tiens à signaler qu'il y a un des petits vaisseaux qui va bientôt croiser notre route. Euh, autrement dit, on pourra regarder ce qu'il y a dedans. Ouais, ben bah, on verra ça plus tard quand même. Hein. Oh, ah, ça y est, j'ai tout chargé dans la navette. Fouh oh, c'était lourd. C'est oh. bien, maintenant on va à la salle des oh. machines pour pouvoir activer oh. le, le signal. Oh. Qu'est-ce qui qu qu se passe? Qu passe J'ai. Euh, euh, J'ai entendu une sorte de cri. Mais c'était pas humain. Je, je sais pas ce que c'est. Je fais quoi? Va vers la salle des machines, mais fais attention. Ok. T'as une idée de ce que ça pourrait être? A ton avis, on est seul dans l'espace et il se passe des trucs bizarres. Mais j'espère sérieusement me tromper. Euh. euh ça y est, j'y suis. Bon, qu'est-ce que tu vois? il euh, y a deux générateurs, mais il y en a un qui n'est pas dans un bon état. Bon, les deux générateurs, c'est normal. Il y en a un qui fait pour alimenter le vaisseau et l'autre est fait pour alimenter les petits vaisseaux de l'opération. Mais qu'est-ce que tu entends par « pas dans un bon état » Bah, euh, il a un gros trou en plein milieu et il est recouvert de, de la moisissure, là. Et apparemment, c'est le générateur qui sert à alimenter le vaisseau. Donc, euh, normalement, nous, on peut avoir du courant. Attends, je vais jeter un coup d'œil sur le générateur. Ok, si tu peux, tu réenclenches le signal. Bon, apparemment, le deuxième générateur, il a rien subi. Hein. Comme il est hyper blindé, il a rien eu. Attends deux secondes, je relance le signal. Voilà, vous devriez avoir un contact. Ah, euh, ouais, je confirme, il y a la console qui marque euh, contact établi. Bon, très bien, Pierre. Maintenant, redirige-toi vers la capsule. Ah, oh, ok, j'y vais. Bon, déjà un problème de régler. Eh hey Charlie, viens voir, il y a le vaisseau qui passe juste au-dessus, là. Ouais, ok, j'arrive. Tiens, regarde, tu vois Ah ouais, tiens. il y a tout qui est éteint. Mais, attends, c'est quoi ce truc, là, qui a contrôlé le oh, oh, oh, les gars, ouais, les, les gars, il y a une bestiole bizarre avec des tentacules. C'est pas un cadavre, quand même oh, Les gars, les Putain, gars Putain, que... ah Putain de merde, c'est quoi ce attends. truc Passe pas Passe pas jour, Pierre est toujours parvenu, je sais pas ce qui s'est passé, le courant est revenu, déjà ça, putain, j'ai pas le moral à faire ça, huitième jour terminé.